Bonjour à toi, je m'appelle Manon Cortès et je suis formatrice financière. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu l'occasion de participer à un autre atelier avec des gens merveilleux. Et ça a été un moment extraordinaire. Si tu as de la difficulté à gérer ton démarrage d'entreprise au niveau de tes finances, si tu as de la difficulté à payer tes factures ou si tu as de la difficulté à garder ton argent, je ne sais pas si tu as déjà réalisé à quel point euh, c'est à cause d'une seule et unique chose. Toi. Pendant l'atelier conférence, on a eu l'occasion de vivre une expérience qui démontrait l'importance d'avoir une bonne gestion financière solide, une bonne base dès le début de notre projet. Et ça, on le fait avec des Legos. Ça a l'air facile d'utiliser des Lego, mais quand on y repense, faire l'exercice, c'est s'apercevoir que ça prend quand même un peu de stratégie, un peu de concentration et beaucoup d'imagination. Qu'est-ce qu'on a retenu de l'exercice? Chacun part avec un bagage différent au niveau de leur gestion financière. Comme personne n'avait exactement le même sac de briques, personne ne part avec la même éducation financière. Personne n'a le même mode de vie, même si chacun peut avoir accès aux mêmes informations. Chacun est libre du processus qu'il veut suivre pour atteindre sa liberté financière. Tous ceux qui se créent une gestion financière solide ont tendance à se bâtir quelque chose de grand. Pendant cet exercice, il y a certaines personnes qui ont partagé leurs sentiments. Il y en a qui disaient « J'ai pas assez de l'ego. » Je ne pourrais jamais y arriver. ça ne te rappelle pas quelqu'un qui n'aurait pas assez d'argent et qui ne pourrait jamais y arriver? Super! Un défi! Comment je vais faire pour gagner? Ils avaient l'occasion de pouvoir participer à l'atelier qui s'en vient gratuitement. Il y en a d'autres qui disaient, zut! J'aime pas les mêmes pièces que les autres. Je peux pas faire le même résultat qu'eux. Est-ce que tu as tendance à te comparer souvent aux autres? Mais voyons, c'est pas possible ce défi. J'ai pas le temps. Est-ce que les autres que tu côtoies ont plus que 24 heures dans leur journée? C'est donc bien cool comme exercice. Je m'excuse. Est-ce que tu es en train de dire que les finances, ça peut être divertissant? À quoi ça sert de manipuler des légaux? Je viens pour une conférence sur les finances. Ta vision doit changer. Tu dois voir les choses autrement que celles que tu as toujours eues avant. En gros, ce n'est pas la quantité de connaissances que tu vas acquérir sur la finance qui va faire en sorte de te permettre de voir du changement dans ta vie. C'est la personne que tu vas devenir qui va faire toute la différence. Pour augmenter tes revenus, tu peux trouver toutes les informations sur Internet. Maintenant, est-ce que tu vas être la personne qui va les mettre en application? Est-ce que tu vas être celle qui va augmenter ses revenus parce qu'elle sait être un as de la finance? Si c'est le cas, alors pourquoi est-ce que tu n'as pas d'argent pour démarrer ton entreprise? Pourquoi est-ce que tu as des difficultés à payer tes factures? Ou où est-ce que ton argent s'en va? Est-ce que tu le sais? As-tu déjà réalisé à quel point les choses que tu te dis dans ta tête occupent tellement d'espace et de temps dans ta vie que c'est peut-être une des raisons pour laquelle tu ne génères pas autant de revenus que tu le souhaiterais? Lorsque j'ai raconté mon histoire personnelle, c'est-à-dire les deux mises à pied de mon conjoint après l'achat de notre maison, l'opération qui s'est mal déroulée euh, par la suite au niveau de la convalescence, la dépression qui a suivi, mon entrée à l'hôpital la perte de mon emploi et surtout le report de tous les projets qu'on avait déjà entamés, c'est là qu'on a réalisé à quel point, tu sais, c'est le boule de stress qui reste en nous. Ce sentiment de ne pas pouvoir aller à l'étape supérieure parce qu'on est coincé dans une roue qui tourne encore et encore, c'est là où on se dit comment on va faire face aux difficultés de la vie si on n'est pas préparé. Tu sais, ces difficultés qui demandent de l'argent, que ce soit pour débuter ton projet ou pour faire face aux aléas de la vie. Au final, tous ensemble, nous avons compris que peu importe ce que la vie va nous apporter comme l'autre défi, on a le choix. On a le choix de subir ce qui va nous tomber dessus ou d'apprendre à s'en remettre plus rapidement, de se relever et de se dire comment je fais face à ces difficultés. Quels sont les outils que je peux mettre en application qui vont me permettre d'avancer plus rapidement, un pas à la fois, vers le résultat que j'aimerais vraiment avoir? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te refaire la même offre que j'ai faite lors de ma dernière conférence. Je veux t'apprendre à investir. À investir en toi. Sais-tu ce que le mot « rendement » veut dire? C'est ta capacité à faire du profit. Donc, c'est un moyen pour toi de gagner quelque chose en échange d'une autre chose. Par exemple, les institutions bancaires vont t'offrir ce qu'on appelle des certificats de placement garantis, des CPG. Ils vont t'offrir un taux qui va varier entre 0,6 et 2,75 On te garantit ton capital. C'est-à-dire que ton montant d'argent que tu vas leur prêter va être absolument retourné à la fin du terme. Le terme, c'est la période de temps que tu vas euh, choisir de leur prêter ton argent. Voici ce que je t'offre. En t'inscrivant à l'atelier, transforme tes habitudes financières. Le rendement de ton investissement va être garanti à 100%. En t'inscrivant à cet atelier, tu vas être en mesure de non seulement rentabiliser le 297 dollars qu'il te faudra investir, mais en plus, en appliquant les stratégies que tu vas apprendre durant cet atelier, tu vas être en mesure au moins minimalement de doubler très rapidement le montant de ton investissement. Essaie de trouver une institution bancaire qui va te faire une offre similaire. En plus, c'est pas tout. Ça va te permettre de financer ton développement de projet. Ça va te permettre de rembourser tes dettes plus rapidement. En plus, ça va te permettre de générer plus de revenus. Pourquoi? Parce que tu as déjà pris la décision de passer à l'action, de prendre un pas à la fois vers ton succès. De déjà commencer par voir ton argent différemment de ce que tu l'as toujours vu avant. Alors, avant qu'on se quitte, j'aimerais te proposer un exercice. J'aimerais que tu imagines ton compte de banque actuellement, que tu regardes le montant de ce que tu possèdes en ce moment dans ce compte. Comment tu te sens? À quoi tu penses? Écris-le quelque part. Et à ce moment-là, demande toi maintenant, comment tu te sentirais si tu voyais ce montant augmenter de, du double? De voir tes revenus augmenter plus rapidement que tout ce que tu as déjà vu auparavant, simplement en investissant en toi. Maintenant, imagine qu'en trois heures, tu vas apprendre et avoir des stratégies qui vont te permettre de rentrer dans ton argent beaucoup plus rapidement que lorsque tu t'es inscrit. Parce que tu as pris la peine d'écouter cette vidéo, je veux te proposer cette offre spéciale qui est d'avoir une consultation gratuite de 30 minutes avec moi après t'être inscrit à l'atelier. Je vais même t'offrir un rabais de 25%, ce qui revient à peu près à 75 de moins sur le coût de ton atelier. Donc en gros, quand je vais redonner cet atelier dans les prochaines semaines, Soit tu vas avoir eu profité d'une consultation gratuite de 25% de rabais, ce qui ne sera pas le cas pour les prochaines personnes. Mais pour profiter de cette promotion, il faut que tu t'inscrives avant ce soir, 23h59. Autrement, tu vas pouvoir vivre cette promotion au plein prix, mais tu vas quand même rentabiliser ton investissement. Pourquoi? Parce que je suis convaincue de ce que je peux t'offrir. Donc pour profiter de ce que je t'offre, inscris-toi, tu vas être en mesure de pouvoir rentabiliser et te sécuriser et te permettre de te développer une discipline financière à ton image en fonction de ton mode de vie qui va te permettre d'aller chercher plus d'argent, de générer plus de revenus, soit dans le développement de ton projet, ton développement d'entreprise ou tout simplement dans ta vie quotidienne. Alors, pour profiter de, ce, de ces bonus, tu n'as qu'à rentrer le code promotionnel INVESTIR, I -N -V -E -S -T -I -R, lorsque tu vas t'inscrire. À partir de ce moment-là, tu vas être en train d'apprendre à investir en toi. Maintenant, la véritable question, c'est la suivante. Est-ce que tu vas passer à l'action aujourd'hui afin d'apprendre à investir? Ou est-ce que tu vas encore attendre des semaines des mois, des années, avant de n'avoir aucun résultat et de payer plus cher? Je t'invite à te joindre à notre page Éducation M. Cortès pour être en mesure d'obtenir des informations plus régulières sur la capacité de faire des revenus en investissant en soi. N'oublie pas de t'inscrire parce que je t'attends, j'ai hâte de te rencontrer.